Alors, euh, je vous félicite déjà d'être là un, un 14 juillet, car c'est euh, héroïque, <rire> chapeau bas. Euh, Peut-être que ça vous a donné une excellente excuse pour échapper au déjeuner familial ou euh, à la belle-mère. Euh, en tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver. J'ai décidé de maintenir ce webinaire parce que euh, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, ce serait le mardi à 13h30 et que à partir du moment où on met en place une règle, eh ben, il faut s'y tenir. Euh, D'autant que moi, j'habite en Espagne et ici, tout le monde bosse le 14 juillet, donc tout va bien. Le thème aujourd'hui, c'est comment, comment faire face aux imprévus dans la communication. Le mot que j'ai utilisé, comment faire face aux imprévus, c'est les mots d'une des personnes euh, qui m'avait euh, posé cette question. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que euh, les sujets de ces webinaires sont liés aux questions que vous me posez, soit en direct par email, soit dans le groupe LinkedIn « euh, Communication efficace » auquel je vous invite fortement à venir vous inscrire. C'est un groupe privé dans lequel chacun peut échanger, poser ses questions, je peux donner des réponses un peu plus approfondies, et euh, on est tranquille, on est entre nous, c'est pas public. Alors, euh, par rapport à cette question de euh, savoir comment euh, faire face aux imprévus, ce qui m'intéresse dans ce mot, c'est faire face. On a l'impression que c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'accrocher, il va falloir se battre, il va falloir lutter, en tout cas il y a une idée de, déjà de conflit. Et puis, euh, euh, l'idée, c'est aussi euh, euh, de vous donner des outils, vraiment comme d'habitude, très pratiques, pour savoir comment ajuster votre communication lorsqu'il y a des choses imprévues qui se passent. Pour ça, j'ai prévu de démarrer par en vous raconter une anecdote. Certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai euh, 8 ans d'expérience de, de théâtre et euh, euh, théâtre professionnel, j'entends. et Lorsque j'ai démarré ma formation, j'ai fait un cours qui s'appelle toujours, je pense, le cours Blanche Salon, dans lequel ont été formés, entre autres, euh, des gens comme Vincent Cassel euh, ou son ex, l'italienne, dont le nom m'échappe, instantanément. Bon, eux, ça leur a donné beaucoup plus de, de succès, euh, mais c'est pour vous dire que c'est un cours vraiment très reconnu sur la, de, euh, sur la place de Paris. Et dans ce cours, j'ai appris la différence entre l'improvisation, ligue d'improvisation, et l'improvisation au sens acteur Studio. Alors, Ligue d'improvisation, peut-être certains d'entre vous en ont déjà fait. La Ligue d'improvisation, l'idée c'est, il y a deux équipes, ou deux adversaires, et il y a un arbitre, et on choisit un sujet, par exemple bus scolaire, et l'équipe bleue doit improviser un, une trame sur le thème bus scolaire, et l'équipe rouge doit faire la même chose. Bon. Moi perso, je déteste ça, je ne suis pas bon du tout, en plus il y a toute une dimension humoristique, et je ne sais pas un mec drôle. Donc, j'ai laissé euh, tout de suite tomber, je ne suis même pas rentré là-dedans. L'improvisation actor Studio, l'idée est la suivante. Euh, on imagine, je bosse, euh, je vais euh, faire une scène avec euh, Patrice Tiang, que je salue, puisqu'il fait partie des cinq personnes présentes. Donc, Patrice me euh, bosse avec moi, et le coach, le metteur en scène, va nous dire, « Bon, euh, alors, toi Patrice, l'objectif, ça va être euh, annoncer une mauvaise nouvelle, et toi Aurélien, ça va être refuser la mauvaise nouvelle. » C'est-à-dire qu'il nous donne notre objectif. Et ensuite, on est dit, allez vous préparer. En fonction du temps qu'on a pour se préparer, Patrice et moi, on va inventer euh, plus ou moins en détail tout ce qui précède l'entrée en scène. Est-ce qu'on est deux potes Est-ce qu'on est, qu est euh, un chef et son, et son adjoint Des choses comme ça. Est-ce qu'on est chez lui Est-ce qu'on est chez moi Quel temps fait-il Etc. Donc on prépare tout le contexte. En revanche, il est interdit de préparer ce qui va suivre l'entrée en scène. Ça va jusque-là Donc on n'a pas le droit de, de préparer la suite. Une fois qu'on sait ça, chacun d'entre nous va, une fois qu'on rentre en scène, jouer avec ce qu'on a préparé, tout ou partie, avec des choses qu'on va inventer en plus, mais notre seule obsession va être atteindre notre objectif. Yes Dès que l'un d'entre nous prépare un truc, dès qu'on s'est dit des choses, on sait exactement comment ça va se passer, ça se voit tout de suite et la scène est ratée. On ne peut pas jouer une scène au théâtre sans une part d'improvisation, même si on a appris son texte par cœur. Yes Si ça marche au théâtre, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je reprends un de mes exemples occultes, sorry pour ceux qui l'ont déjà entendu 100 fois, quand vous rentrez dans une boulangerie, vous n'avez pas prévu à l'extérieur... Euh, « Alors, attends, je vais lui demander ça comment. Est-ce que je lui fais un PowerPoint est -ce que, Comment est-ce que je fais ça ?» Yes. L'idée, c'est que dans la vraie vie, vous rentrez en sachant ce que vous voulez obtenir et votre phrase suit, mais vous ne l'avez pas préparée en amont. Ça va jusque-là Donc, en termes de communication, on sait de manière profonde et largement inconsciente que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on sait où est-ce qu'on veut l'embarquer, mais on n'a pas prévu toutes les étapes et tous les mots qui vont sortir de notre bouche. Est-ce que, entre mon exemple tiré du théâtre et ce que je viens de vous dire, est-ce que jusqu'à présent vous êtes d'accord Est-ce que vous êtes OK avec ce que je viens de dire <rire> Je vous préviens, vous n'êtes que 5, donc je vais vous regarder au fond de la classe. <rire> Annie dit Je suis. Je suis, ça veut dire. Ah oui, oui, ok, ok. Ça va, <rire> je vais me demander « tu es quelque chose Non, tu suis. Bon, Caroline, oui, Valérie, oui, Amandine, ok. Bon, alors, une fois que ça s'est posé, il y a un paradoxe éternel en, avec les gens avec qui je travaille, qui est, d'une part, je sais bien qu'il faut improviser, mais d'autre part, il faut quand même préparer. Oui, c'est ok de préparer, parce que euh, ça va nous, nous aider à jouer notre scène. Mais c'est illusoire, de vouloir tout graver dans le mât. Ça ne marchera jamais. Pourquoi Parce que quand on imagine qu'on peut tout prévoir à l'avance, en fait, ça signifie que on imagine que les gens en face de nous n'existent pas. C'est aussi simple que ça. Quand on se dit « je peux tout prévoir à l'avance, je vais exactement dire ça, comme ça, etc. » ça signifie qu'en face, on imagine que les gens qui sont là, ben, sont artificiels, sont abstraits, ils sont une forme parfaite, euh, c'est juste deux paires d'oreilles avec un cerveau, qui fonctionne d'ailleurs exactement comme le nôtre. <rire> Vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc en fait, il suffit de se dire que quand on pense qu'on peut tout préparer, c'est que, un, on pense qu'on a un public qui est virtuel, et deux, ça signifie que, par rapport à ce public virtuel, on a prévu un objectif de prise de parole qui est abstrait, du style « parler deux présenter »,« expliquer ». Donc, une fois qu'on s'est dit ça, et qu'on se dit « mais oui, en fait, ce que je veux, ce n'est pas leur parler, leur expliquer, ce que je veux, c'est les convaincre de faire quelque chose, c'est leur donner envie de faire quelque chose », alors, mécaniquement, immédiatement, vous allez vous dire « bah oui, donc, c'est normal que les gens qui sont en face de moi, bah, ils vont avoir leur mot à dire dans cette affaire. Donc, en fait, il va y avoir des imprévus. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que le plus simple, avant de démarrer une prise de parole, une communication quelle qu'elle soit, c'est de vous dire qu'il y a une chose certaine, <rire> c'est qu'il va y avoir des imprévus. Et comme ça, ça va déjà détendre la mayonnaise. En d'autres termes, vous redire dès le départ, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne peux pas tout prévoir, ce qui est un peu paradoxal, mais bon, la seule chose qui est certaine, c'est qu'il va y avoir de l'incertain, ça va vous protéger contre un des vrais grands drames en prise de parole ou en communication, et peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître, qui est ce qu'en analyse transactionnelle, on appelle le « soi parfait ». Le « soi parfait », c'est de se dire que je serai un bon orateur si je suis un orateur parfait. Alors qu'en fait, il y a une différence ontologique entre le bon et le parfait. Un orateur juste, un orateur bon, c'est un orateur efficace. C'est-à-dire, c'est un orateur qui a réussi à embarquer les gens le plus près possible de là où vous voulez les embarquer. Il leur a fait faire un trajet. Yes Ça ne veut pas dire que ça s'est passé exactement comme c'était prévu. Que j'ai dit... Tout ce que j'avais à dire, que j'ai pas fait de E, que euh, j'étais bien assis dans ma chaise. Enfin, la liste des contraintes est infinie. Yes Est-ce que vous voyez la différence entre un orateur juste, un orateur qui fait le job, et un orateur parfait Est-ce que ça, c'est clair clair. Ok, ok, ok, on l'est tous, non. Des orateurs parfaits <rire> Ah, ah non, moi non, j'ai laissé tomber. C'est beaucoup trop fatigant. C'est beaucoup trop fatigant. Non, ce que je veux, c'est être un orateur efficace. Très clair pour Patrick. Donc en gros, euh, pour vous donner un exemple, quand j'ai préparé ce webinaire, moi je me suis dit, ce dont je veux les convaincre, c'est de préparer d'abord leur objectif et pas leur itinéraire, ou moins leur itinéraire. Donc en gros, je veux les convaincre d'utiliser ma méthode pour improviser. Une fois que je me suis dit ça, j'ai prévu des trucs à vous raconter, mais je me suis laissé une plage de liberté pour justement vérifier si c'est OK, si c'est clair, et puis on va, je vais vous laisser la parole pour poser des questions. Ça va Sinon, bah, le plus simple, c'est que j'écrive mon texte et que je le lise face caméra. Bah, c'est OK, mais ce n'est pas de la communication, ça, c'est un monologue voire même, c'est un soliloque. La différence étant que dans le monologue, les gens interagissent quand même avec eux et ils peuvent prendre la parole. Le soliloque, c'est le mec qui est tout seul à l'arrêt de bus et qui parle tout seul. Mais bon, c'est clinique, quoi, au bout d'un moment. <rire> ça n'a pas de rapport. Bon, donc, dites-vous, la seule chose qui est absolument certaine, c'est qu'il va y avoir des imprévus. Et c'est OK, et c'est même pour ça que je prends la parole. Yes quand je rentre dans la boulangerie, je ne sais pas dans quelle énergie elle est, si ça se trouve elle est de mauvais poils. et si ça se trouve n'y a pas de baguette ben, c'est pas grave c'est pour ça qu'on cause c'est pour ajuster quoi bon donc on va on est en train de, de réconcilier euh, la préparation et l'improvisation oui il faut se préparer je dis pas ne me faites pas dire que à partir de maintenant j'y vais finger and the nose je ne prépare plus rien de toute façon le monsieur il a dit que <rire> c'est pas du tout ça que j'ai dit ce que j'ai dit, c'est que euh, il faut se préparer d'abord pour s'alléger, pour se faciliter la vie. Donc, en gros, l'idée, c'est se préparer, c'est avoir en magasin euh, des, euh, des outils, des connaissances, du matériel, et c'est se donner de l'assurance sur le fait que, oui, j'ai des outils de quoi répondre, de quoi entretenir la conversation, entretenir le processus, de manière à embarquer les gens. L'image que j'aime bien, c'est l'image de vous partez en balade, mettons une balade, une bonne grosse balade, un jour ou deux, et oui, vous préparez votre sac à dos. Et quand vous préparez votre sac à dos, vous préparez votre sac à dos pour un certain nombre de choses. Et vous ne savez pas à l'avance si, si ça va se présenter. Donc, vous pourriez partir les mains dans les poches avec euh, juste euh, un petit couteau euh, et un briquet en espérant que ça vous suffise pour manger pendant deux jours, ou bien vous vous préparez de manière à avoir euh, de quoi gérer les imprévus. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez partir avec un sac à dos énorme, voire une remorque attachée à l'arrière de votre voiture, avec de quoi manger pendant trois semaines, parce qu'on ne sait jamais, <rire> ça peut toujours servir. Et non plus, ça ne veut pas dire que dans votre promenade, vous avez prévu l'intégralité de l'itinéraire au centimètre près. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Ce que vous avez prévu, c'est, en gros, on passe par là, on passe par là, on passe par là, et on ajuste au fur et à mesure. Tout ce qu'on veut, c'est être certain d'arriver en haut de cette montagne-là, par exemple. C'est OK là-dessus Sur l'idée de la préparation versus l'improvisation Ok pour Amandine, ok pour Valérie. Yes. Yeah! <rire> donc, si quand vous rentrez chez vous après votre promenade, vous ouvrez votre sac à dos et vous vous rendez compte que vous n'avez pas utilisé euh, votre boussole, parce qu'en fait le, le portable vous passait et que donc vous avez eu euh, votre carte dans votre téléphone, est-ce que pour autant vous allez vous flager en vous disant Tu vois, tu vois, je ne me suis pas servi de la boussole, c'est quand même lamentable Non! vous allez vous dire « bon, ben, je l'avais en magasin, ce n'est pas, pas un problème de l'avoir utilisé ou pas. » Donc, quand vous allez revenir sur votre prise de parole, l'idée, c'est qu'il va se passer des choses que vous n'aviez pas forcément anticipées, ok, le plus important à chaque fois, ça va être de vous remettre sur votre objectif, qui est par exemple de convaincre les gens d'adopter euh, tel euh, nouvel outil euh, de planification. Yes Pour ça, vous allez gérer avec ce qui se passe et puis tout va bien se passer. Yes La différence entre l'itinéraire et la destination, c'est ok, ça. tout le monde a utilisé un GPS. Autre image culte <rire> pour moi quand l'itinéraire, euh, vous, euh, vous changez d'itinéraire parce qu'il y a un bouchon, le GPS recalcule la destination, plutôt, il recalcule l'itinéraire en fonction de la destination. Et C'est tout ce que vous lui demandez. Vous ne lui demandez pas de reprendre le fil de revenir là où on s'est arrêté. Avant la question. Parce que c'était bouché. Donc on s'en fout. On ne veut pas revenir là. Ce qu'on veut, c'est continuer. Yes Yes, ça va jusque-là Je ne sais pas, il juste. On suit notre objectif. Yes, on y va même. <rire> parce que l'objectif, on veut l'atteindre. Donc on reste focalisé sur l'objectif. Bon. Euh... Je récapitule, ce qui est important c'est la destination, c'est normal qu'il y ait des imprévus, c'est même absolument euh, logique, c'est inscrit dans le schéma. Et se préparer, c'est se libérer, c'est se donner de la souplesse, justement pour être capable d'adapter l'itinéraire. On adapte, attention, on adapte toujours la même chose, on adapte la communication, on adapte notre comportement, on ne s'adapte pas à soi. La phrase que je déteste c'est « je me suis adapté ». Non, non, non. Tu as adapté ton comportement, tu as adapté ta communication. Toi-même, n'a pas changé. Yes Allez, avez-vous des questions Profitons-en parce que bientôt, nous serons 100. <rire> Qui a une question Si vous êtes là, c'est que ça doit vous chauffer ce sujet. Pour avoir zappé le dé déjeuner avec votre grand-mère ou avec votre belle-mère, pas pour le moment. Cool. C'est parce que tout est clair, Valérie ou être belge, <rire> c'est exact, bien sûr, j'aurais dû y penser. <rire> Ou au Luxembourg, de deux. Ah oui, c'est ça, en fait, c'est comme, il n'y a, a que des étrangers comme moi. Caroline, tout est clair Ok Alors, je, je, je fais un, une, un rajout. Euh, J'ai beaucoup de gens qui sont très perturbés par deux choses. Soit il n'y a pas de questions, soit il y a des questions. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit « Comment je fais pour avoir des questions euh, pendant que je fais une prise de parole ?» Ben, vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Est-ce que vous avez des questions Non, tout va bien. Je ne sais pas parce que vous avez dit non que je me dis « Oh là là, c'est que je dois être ennuyeux. C'est qu'ils n'ont rien dû comprendre, mais ils n'ont pas à me le dire. » Yes Je reste sur mon objectif, je vérifie. Vous avez des questions Non. Et en plus, Caroline, gentiment, en rajoute en me disant « Tout est clair, donc on est bon. » Ça va, ça il y a des gens qui se disent ça, il ouais, ouais, ouais. y a plein de gens qui se disent que si jamais je n'ai pas de questions, ça veut dire que je n'ai pas réussi à obtenir une bonne prise de parole. Qu'une bonne prise de parole, c'est que forcément il va y avoir des questions. Non. Moi, quand, euh, quand je rentre chez ma boulangère et que je lui dis, bonjour madame, je voudrais une baguette bien cuite, et qu'elle me donne la baguette bien cuite, elle ne m'a pas posé une question. Elle m'a juste donné ma baguette bien cuite. Euh, je crois que j'aurais pu me dire que pas d'intérêt de la part des participants. Voilà. Bah. Là, si vous n'avez pas de questions, bah moi, je me dis que c'est clair, c'est tout. Ça va, ça Peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt de la part des participants. Peut-être, mais je compte sur vous pour me le dire. C'est-à-dire, je compte sur vous pour me dire ce qui vous rendrait le truc le plus intéressant. En d'autres termes, je vous considère comme des adultes. Parce que, penser que s'il n'y a pas de questions, c'est qu'il n'y a pas assez d'intérêt, et que donc, il faut que je suscite l'intérêt, etc. Ça s'appelle faire du sauvetage. C'est-à-dire, apporter... Une aide qui ne m'a pas été demandée. C'est la définition de faire du sauvetage. Yes Moi, je respecte les gens à qui je m'adresse. S'ils me disent qu'ils n'ont pas de questions, j'en déduis que, vous savez quoi Qu'ils n'ont pas de questions. <rire> et ça s'arrête là, et ça me libère. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est... Une question Et attention, plus que ça, la question piège C'est-à-dire la question que je voulais absolument éviter, la question que je savais, et en plus je savais que c'était lui quelle allait la poser. Ça vous parle, ça Il est possible qu'il y en ait un peu plus que ça concerne. La question piège. Ah oui Oui, mais les luxembourgeois. Ça, en question piège. C'est bon Bon. Alors, euh, en fait, question piège, question obstacle, signifie simplement que vous ne savez pas... Enfin, le piège, il est pour vous. C'est-à-dire que c'est vous qui vous mettez dans un piège. C'est vous qui vous dites qu'il y a un piège. Yes Donc en fait, ce qu'il faut interroger, c'est pourquoi est-ce que c'est un piège pour moi La plupart du temps, si vous voyez ça comme un piège, c'est que vous ne comprenez pas ce que veut la personne. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est la question de la remarque de Patrice, c'est que c'est la question sur laquelle je n'ai pas de réponse. Je vais le prendre dans l'ordre. Première chose, euh, je ne sais pas en fait ce que veut la personne. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là Et donc, je brode en espérant qu'à un moment, je vais tomber juste. Donc ça, ça va être facile à évacuer. Je n'ai pas compris. En fait, ce que tu veux, c'est quoi Donc, une bonne manière de, de sortir des questions pièges ou des questions impasses, c'est toutes les questions qui sont posées à l'envers. Oui, mais ne pensez-vous pas que vous n'êtes pas sans savoir J'imagine que vous serez d'accord Point d'interrogation. Donc dans ces cas-là, moi je dis. Et donc la question, c'est ?» Ne rentrez pas dans une question où on vous force la main. D'accord Donc, que vous ne compreniez pas, ou que la question soit tournée de manière un peu étr étrange, dites « Et donc ce que vous voulez, c'est ?» Je vous jure, c'est la phrase que j'utilise tout le temps, elle est hyper simple. « Donc ce que vous voulez, c'est ?» Attention, je n'ai pas dit « Et donc votre question, c'est ?» Ce n'est pas la même chose. Parce que Est-ce que votre question, c'est ?» Ça signifie que « Reformulez votre question. » Non, justement, non, non, non, non, oh, c'est génial, on est bon, on est dedans. D'abord, ce n'est pas à moi de le faire, parce que je ne suis pas dans sa tête. Et d'autre part, je ne veux pas qu'il reformule sa question. Je veux qu'il me fasse sa demande. Parce que derrière la question, il y a une demande, il veut quelque chose. Vous voyez la différence C'est clair, ça Non, je ne répète pas, je dis... Là, par rapport à ce que vous venez de dire, je ne comprends pas, non pas votre question, parce que souvent les mots en français sont clairs, mais je ne comprends pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est, et pas ce que vous voulez dire, ce que vous attendez de moi, ce qui pourrait vous convaincre. Vous voyez la différence C'est que je ne viens pas chercher sur le sens des mots, je viens chercher sur l'intention de la personne et ce qu'elle attend de moi. Est-ce que vous pouvez répéter la phrase clé Ouais. Je préfère la, la proposition de Valérie, la demande derrière la, derrière la question. Exemple, euh, je suis en train de chercher à convaincre les gens d'adopter un, un nouvel outil informatique. Ça va Et enfin, ça les fait suer parce qu'ils avaient enfin réussi à faire fonctionner le précédent et là, ça les saoule le changement Les gens du test. Bon. Et donc, à un moment, il y a quelqu'un qui va poser la question suivante. Ouais, alors j'aurais quand même une question. Écoutez bien le « quand même yes. ». J'aurais quand même une question. Il faudrait bien savoir pourquoi, dès qu'on euh, sait faire fonctionner un logiciel, on nous en colle à nouveau. Hein C'est clair ça Si je réponds à cette question et que j'explique les tenants et les aboutissants et les évolutions dans le monde informatique, etc., je ne suis pas couché et je vais me faire taper par la personne qui est en face, c'est-à-dire qu'elle va reposer, elle va me redire que tout ça c'est quand même du grand n'importe quoi. C'est sûr. En revanche, ouais j'en ai marre, j'aimerais bien quand même qu'on m'explique pourquoi est-ce que... Nan, nan, nan, et donc, je lui dis, oui, donc, ce que vous voulez, c'est quoi parce que je veux, c'est qu'on arrête de changer les systèmes informatiques dès qu'ils marchent. Oui, donc ça, c'est ce que vous ne voulez pas. On est d'accord Ça, c'est ce que vous ne voulez plus. Donc, ce que vous voulez, c'est quoi Ce qui pourrait vous convaincre de prendre l'outil aujourd'hui, c'est quoi Ce que je veux, c'est que pour une fois, on m'aide à le mettre en place. Ça vous parle Vous voyez la mécanique C'est plus clair Ouais, cool. C'est même suffisamment clair. Qui est-ce qui avait dit non tout à l'heure C'était Valérie. Valérie, est-ce que c'est plus clair Yep, <rire> cool. Donc, vous voyez la, la question. Ne cherchez pas. Plutôt que de chercher à comprendre la question, il vaut mieux aller directement à l'étape à, à, à d'après ou l'étape qui est derrière, qui est. Et donc, ce que vous voulez, c'est quoi Et maintenant, je reviens à la question de, à la proposition de Patrice. Euh, la question piège, c'est la question où j'ai pas la réponse. <rire> Euh, j'ai pas la réponse. Il y a deux possibilités de nouveau. J'ai la réponse, mais je veux pas la dire. Exemple, information confidentielle. Exemple, euh, ça dépend pas de moi. Bon, je, je veux pas la dire. Je veux pas la dire. Ben, je peux pas. Je ne veux pas la dire. Autre euh, qui est le cas le plus fréquent, c'est bah ben, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Tu poses une question. Tu... Je, je sais pas. Donc là, il va falloir calmer votre soi parfait qui vous fait croire que. Je suis donc un incompétent nul, notoire, parce que je n'ai pas réponse à toutes les questions. Non, je vous rappelle, une question efficace. Ce que vous voulez, c'est les convaincre. Bon, donc, il y a une question sur laquelle vous n'avez pas la réponse. Je vous redis, la méthode que je viens de vous proposer fonctionne quand même. La personne vous dit, oui, mais euh, le prix de ce logiciel, c'est combien euh, Je ne connais pas la réponse. Mais pourquoi tu veux savoir ça Ce que tu veux, c'est quoi ben, Je veux savoir si... C'est un truc qui va enfin être rentable. Plutôt que tous ces trucs, on nous, fourre, on nous bourre le, le, le ciboulot avec ça et en fait, ça ne nous apporte rien. D'accord, donc derrière ta question sur le montant, ce que tu veux, c'est savoir si ce truc va être rentable. Pour qui d'ailleurs Pour l'entreprise ou pour toi Pour l'entreprise, pour l'équipe ou pour toi Vous voyez la mécanique Souvent, derrière une question, vous n'avez pas la réponse. En fait, il y a une demande cachée derrière. Donc, rebelote. Et enfin, le bout du bout du bout, la personne, ça l'intéresse, c'est de la curiosité, elle veut savoir combien ça coûte. Si ça n'est pas confidentiel, eh ben vous dites, je te répondrai dans deux jours. C'est clair, ça Yes. <rire> ça fait Marie-Caroline, c'est parce que, parce que ça te rappelle un sujet, hein, quelqu'un <rire> Il y a l'émoji mort de rire euh, de Caroline. Donc, euh, bon, c'est peut-être mon exemple qui l'a fait rire. Euh, bon, alors, en wrap-up, en conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que euh, le plus important, encore une fois, c'est euh, il n'y a pas d'imprévu, en fait, dans la communication. Puisque c'est prévu qu'il y ait des imprévus. Voilà, il n'y a pas d'imprévu, ça n'existe pas. Il peut y avoir des choses surprenantes, oui, mais comme vous êtes avec des êtres humains, un, c'est normal, deux, systématiquement ou assez systématiquement, je vous invite fortement à leur demander quelle est leur intention. Donc, ce que tu veux par rapport à ça, c'est quoi Par rapport à ta question et par rapport à mon objectif. Euh, donc, ce que tu veux par rapport à ça. Et donc, ce qui pourrait te convaincre par rapport à ta question, c'est vous voyez, dans mes exemples, Bon, forcément, je joue avec moi-même, mais c'est quand même ça que j'ai fait systématiquement. Ce que tu veux, c'est quoi Ce qui pourrait te convaincre, c'est. OK euh... Le replay de ce webinaire. Alors déjà, je vais quand même conclure pour de bon. Est-ce que je vous ai convaincu d'utiliser les outils que je vous ai apportés aujourd'hui pour euh, vos prochaines gestions d'imprévus Oui ah, encore un autre smiley Yes Des idées en tout cas. Ah Donc là, c'est pas complètement en raccord. Est-ce qu'il te manque complètement, Patrice Qu'est-ce qui vous manque, Valérie Ou qu'est-ce qu'il vous faut plutôt Qu'est-ce qui vous manque Quelle drôle J'imagine qu'il y en a d'autres, mais c'est déjà bien. Cool alors, ma proposition, testez cela, revenez, racontez, par exemple dans le groupe LinkedIn, et ensuite, moi, je vous en rajoute. Ça vous va? Super. <rire> bon, euh, je vous rappelle que là, le programme des prochains webinaires est sur mon site. Euh, je vais en rajouter un aujourd'hui euh, qui m'a été donné par euh, une des personnes qui est présente dans cette, euh, dans cette réunion. Euh, et bien évidemment, j'en rajouterai au fur et à mesure de vos demandes. Donc, allez-y, posez-moi des questions, envoyez-moi des mails, postez sur le LinkedIn, euh, en groupe fermé ou pas. Et euh, j'espère à tout bientôt. Et je vous remercie beaucoup et je vous félicite d'avoir sacrifié une demi-heure de, ce de cette journée de repos. à tout bientôt.